Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs, nous venons d'entamer la cinquième journée de cette coupe du monde absolument magnifique, remplie de rebondissements et de surprises, mais aujourd'hui ça a été vraiment très très calme, bon on va commencer avec le Cameroun qui jouait contre la Suisse, et on va pas se mentir, le Cameroun, franchement, vous m'avez déçu vous auriez pu fracasser la Suisse d'une manière absolument monumentale. Vous avez eu les actions. Vous avez eu la domination pendant un moment. Vous les, vous les avez bloquées de tous les côtés. Et en plus, quand vous aviez des actions, vous preniez votre temps. C'était absolument beau à voir. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé On a pu voir que les Suisses ont pris l'ascendant et ont marqué un but. Contre le cours du jeu. Alors que c'est les Camerounais qui pouvaient prendre cette victoire. Hein vous n'aviez pas un joueur qui s'appelle Vincent Boubacar qui parle et qui dit que lui, il est plus fort que Momo Salah, il est plus fort qu'un tel, il est plus fort qu'un tel, mais on le fait rentrer à la fin du, du, du match. Hein Bon, vous avez, toi là, tu as intérêt à faire un match absolument incontrôlable. Tu vois ce que je veux dire Là, là, il va falloir que vous gagnez. C'est pas possible. Hein Donc là, il n'y a aucun pays africain qui a pu gagner que des matchs nuls ou des défaites. Non Non Ensuite, on a pu voir les Portugais euh, tricher. On va pas se mentir. Il y a eu de la triche de manière absolument monumentale. Cristiano Ronaldo, il a fait l'hymne national. Il s'est mis à pleurer. Et ensuite, ça a ému tout le monde dans le stade. Même l'arbitre, il a commencé à pleurer. Ça veut dire que Cristiano Ronaldo, dès qu'il avait le ballon, il est tombé dans la surface. pour penalty. Alors que si tu regardes l'action, il n'y a jamais penalty. Les Portugais ont réussi à défaire le Ghana grâce à la triche. Eh ouais, bien sûr. Voilà, parce que Cristiano Ronaldo était triste et on lui a donné un penalty Parce qu'il est au chômage. Vu qu'il est au chômage, on lui donne des pénaltys comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire Bon, euh, grosse force au Ghana qui a réalisé un match absolument magnifique. Vous avez fait trembler tous les Portugais. Les Portugais, ils ont eu peur. Hein. Moi, je peux te le dire. Hein. Je peux te dire qu'ils ont eu chaud, les Portugais. Ils ont eu très très chaud. Bon, ensuite, le dernier match de la journée, hein, tous les autres matchs franchement, voilà, Corée, je sais pas quoi, Uruguay, ouais ouais, c'était c'était cool, c'était top tip top, mais bon, on va parler plutôt du Brésil, de la Seleção. Oh là là là là. d'ailleurs, je vais revenir sur le Portugal. On a pu observer que le football portugais a commencé au moment où l'on est rentré. Mesdames et messieurs, Mettez CR7 sur le banc, faites rentrer Raphaël Léon, ce joueur qui rigole à chaque fois qu'il marque, qui rigole à chaque fois qu'il... Mais tout est facile pour lui Mais comment Léon, il est sur le banc, Joao Félix, il est, il est, sur, le, il est sur le pitch Comment tu peux m'expliquer cette, cette dinguerie absolument monumentale Non, non, non Léon, il doit être sur le pitch Joël Félix il doit être sur le bench. Tu vois ce que je veux Tu te parles en anglais. Eh hey oui Raphaël Léon incarne le football portugais de la nouvelle génération. Léon. Léon. Oh là là, vous avez vu qu'il est rentré. Il a fait sourire. Il a marqué son but. Mais bon, bref, on va revenir par rapport à la Seleção qui vient d'éliminer, de fracasser, d'étouffer, de battre la Serbie. Oh là là, la Serbigno, ils viennent de se faire serbigner. Oh là là, d'une manière absolument monumentale, les Brésiliens. Au début, on leur a dit, mais il est où votre Joga Bonito En première mi-temps, on leur a dit, c'est quoi ça là C'est ça Joga Bonito Hein Un peu d'effort. C'est quoi ça le Joga Bonito là Bonne de voleurs Hein Donc vous êtes les descendants de Ronaldinho, de Ronaldo. C'est comme ça qu'on a commencé à dire. Ensuite, il y a eu la deuxième mi-temps. Oh là là. Les Vinicius Junior, ils ont commencé à faire des tic des, des, des, des de la magie, de la sorcellerie, des trucs mystérieux, mystiques, ancestrales du football. Des dribbles. On a pu voir le Juga Bonito renaître de ses cendres. Anthony qui rentre. Oh là là Mais bon, on a pu voir que Neymar euh, s'est fait sa fameuse blessure de la cheville. Cette blessure qui va euh, justement l'arrêter pendant six semaines. Ça tombe bien, il va pouvoir aller au carnaval euh, juste avant la reprise euh, de la Ligue des Champions. Tout euh, tombe à pic pour lui, on ne va pas se mentir. Mais bon, là, on ne va pas se mentir. Là, quand il est sorti, on a pu voir que le, Br le Brésil, ça continue à jouer. Hein. Ouh là là, attention mes marins Attention Les gens commencent à croire que tu es éteint et si le Brésil va loin sans toi, aïe, aïe, aïe c'est pas bon Il va falloir que tu rentres au Paris Saint-Germain et que tu fasses des grandes choses <rire> Ce qui est bien pour mon compte